De lundi exceptionnellement, pas de news de lundi pour cause de festivités de fin d'année. Et eh oui, mais les news reviendront très bientôt, en plus du deuxième épisode du Rock Perdu et du reboot des Voyages de Long, actuellement en chantier. Et eh oui, Brienne, vous avez bien raison de me le rappeler. Bonne fête à tous.